Bonjour, je suis Pascale Benoît Thérault, alors je suis euh, de Vieux-Fort, sud de la Guadeloupe et je suis en professionnellement, je suis coach professionnel certifié et évaluatrice externe. Voilà. Donc il y a un événement la semaine prochaine, mardi prochain, pouvez-vous nous parler de cet événement alors le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Alors euh, on célèbre dans le monde entier la, cette journée-là. Et en fait, euh, on la célèbre, mais c'est pas que de la célébration. Il y a de la célébration parce qu'on a eu des grandes avancées, mais aussi pour marquer euh, tout le chemin qu'il y a encore à faire en termes d'inégalité sociale, inégalité de salaire, euh, toutes les déconstructions qu'on a encore à faire auprès des enfants en termes de prévention et tout ce qui est gestion aussi de la violence euh, dans les familles, euh, voilà, c'est tout ça, entre autres qu'on qu va défendre le 8 mars. Alors, vous, vous êtes une artiste également. Euh, Parlez-nous de votre actualité artistique. Alors, mon actualité artistique, j'ai écrit un chant euh, euh, qui s'appelle « La tête et qui est bientôt née, juste en toute madame réhabilité En fait, ce chant, euh, qu'est-ce qu'il dit Il dit en fait, tant que... L'homme, la femme, on se traitera pas d'égal et inégal, La terre, elle est bancale. Et, et, et tant que ce sera, cette égalité ne sera pas remise, remise comme il faut. Alors ce chant s'appelle La tête qui est bien tournée. Gistant toute madame et toute filles » Et pas réhabilité. Ça veut dire que l'idée, c'est de, de dire que euh, la Terre est en déséquilibre. Tant qu'on a un traitement différent lié à notre sexe, tant qu'on a un traitement différent, euh, j'en vais même pousser plus loin, lié à notre race, nos cultures, la Terre, elle est bancale. Et donc, ce chant dénonce les inégalités, dénonce ce, ce, ces traitements qu'on a eus, dénonce ces violences conjugales et, euh, et dit qu'il y a à faire, il y a à faire ensemble, hommes et femmes, pour que ça s'arrête, pour qu'on se regarde autrement, qu'on se regarde avec un œil égal. Il y a à faire pour qu'on s'aime qu simplement, il y a à faire pour traiter les différents autrement que par la violence. Donc c'est ce qu'il dit ce chant. Donc alors on peut consulter euh, ce clip en ligne voilà, on pourra consulter ce clip en ligne. Alors, il y a une version a cappella qui est sortie euh, dans le cadre de la journée du 25 novembre euh, sur le site de euh, YouTube de Kumbit from Caraïbes, puisque je travaille avec des associations. Alors, il y a Kumbit Femme Caraïbes et Solidarité femmes Guadeloupe. Ce sont deux associations qui militent euh, pour les droits euh, des femmes et tous, euh, toutes les inégalités euh, autour, autour des femmes et aussi de toutes les violences, bien sûr. Donc, on pourra le télécharger là on pourra le visionner et il y aura une autre version je veux dire instrumentalisée qui sera qui sortira bientôt qu'on pourra aussi télécharger gratuitement alors on pourra consulter on peut consulter le clip sur la page facebook de kumbit form Caraïbes, sur les pages d'instagram de coach consultant avec k alors k o a c h consultant aussi avec un k et voilà sur ces deux pages là on pourra consulter le clip la version a cappella. alors L'idée de faire un clip est venue, euh, d'abord l'idée d'écrire une chanson, je pourrais dire ça comme ça, est venue parce qu'en fait, depuis, je travaillais dans le médico-social depuis quasiment 25 ans, 25, 30 ans. Et vous savez, euh, j'ai été, été confrontée à plusieurs types de problématiques autour de la question de la femme et des inégalités. Je me rappelle de cette jeune fille avec qui je, je, je travaillais, qui avait été excisée, et euh, vous savez, il y a plusieurs types d'excisions. Elle avait connu l'excision qu'on appelle la règle d'excision pharaonique. Alors c'est un peu cru ce que je vais dire, mais en tout cas, voilà, tout l'appareil génital de la femme est coupé, ensuite cousu, voilà. Et cette première rencontre, avec euh, ce que j'appelle euh, l'excision pharaonique, m'avait profondément bouleversée. J'étais très jeune à l'époque, et je me suis dit, c'est pas possible que les femmes soient traitées comme ça, c'est pas possible qu'on puisse encore, euh, à l'époque, on était en 2000, ouais, 2000 euh, on était dans 2010, euh, vivre encore des, des, des, des formes de, multi, de mutilation à ce point. Alors ça, c'est le premier choc dans ma vie, et le deuxième choc, je me rappelle, c'était quand j'étais dans une, je me rappelle, j'étais dans une église et euh, parce que j'avais euh, fait un propos, euh, j'avais fait une petite étude euh, parce que j'étais élevée dans un milieu religieux et on m'a dit parce que tu es femme euh, tu n'as pas le droit de, de dire, tu n'as pas le droit de, de, de prendre la parole voilà donc ça c'est le début de mes engagements féministes c'est à dire comment euh, si on se place en tant que croyant un dieu peut être aussi injuste de ne pas permettre à une femme de parler et comment euh, on pouvait encore aujourd'hui et ce sont des, des, ça existe encore aujourd'hui l'excision et euh, le viol aussi euh, quand on, on pense au viol en Inde où il paraît que toutes les 14 minutes ou c'est même pas moins. Une femme est violée en Inde et sans que personne ne fasse rien. Je veux dire que ici, les droits ont évolué. Euh, il y a des choses, il y a eu des avancées, mais on a encore beaucoup qu'à faire euh, sur cette question du de, de, de, de, de, de, de traitement des femmes euh, dans cette société qui est plutôt dirigée par des hommes avec des visions d'hommes. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire. Dans les écoles, il y a beaucoup à changer en termes aussi de, de grammaire, comment on parle, les, les, les mots qu'on utilise. Il y a des choses à changer, il y a des choses à faire avancer, c'est peine de guerre contre les hommes, pas du tout, pas du tout, c'est pas se dire oui je veux être comme un homme, c'est pas ça, mais c'est avoir une place de droit, un traitement de fait, voilà, c'est ça. Bien, merci.